Nous avons Nous sommes des Nous sommes exagérés. Nous Nous des Nous Nous des Nous des Nous des Nous des Nous Nous Nous Nous des le stage, je y a façons. C'est la même chose que nous dans l'entreprise. Parce que nous stage, le stage est venu, à stage, le stage maître Parce y a le travail. aussi une expérience pour pour un contrat de stage. Donc, il y a pour nous différence. Parce que là, stage, le stage Mais la stage pédagogique des stage <honz PAcca> mm -hmm. uh, professionnel mm -hmm. par exemple parce que amener les des gens qui ont des des, obligatoire pour les lignes en théorique en pratique mais si nous parlons de institut de formation, par exemple délégation médicale par exemple, si on a fait quelques formations, après, vous allez dans la pharmacie, vous avez fait une pratique pour le garder, de la façon dont vous le séduire, par exemple, le client mm -hmm. ou le pharmacien pour me prescrire tel médicament mm -hmm. au détriment d'un autre. Donc, avez fait que des en pratique, par exemple, je donne juste un exemple comme ouais. ça, en pharmacie, je ne peux pas le savoir. Mais quand vous avez fait un petit peu pour faire mm -hmm. en pratique, vous avez fait le stage-là. Mm -hmm. Mais cette catégorie de stage, par exemple, c'est le stage académique. Parce que une formation, des faire ils des on ne peut en pratique. de faire des lois de formation ou alors l'université. université. des de stage, Pourquoi stage Ok. Entreprise, nous, avons voilà, évoqué. il y a une raison, il y a raisons sociales, etc. Mm -hmm. Il Si remboursement de transport est fait, il faits, tant mieux. Mais ouais. il, y il y a une obligation pour les stagiaires mm -hmm. Parce qu'à la base, convention euh, convention de stage sont mm -hmm. Entre, par exemple, l'établissement bi accueille stagiaire et l'institut de formation. Mm -hmm. Il y a contrat. Chaque année, au mois de juin ou bien au mois de juillet, vous me pris un certain nombre de stagiaires pour un mois voilà, ou deux mois. Nous avons des pratiques. C'est Nous avons des de à mmh. mmh. mmh. de, de travail dans l'établissement. Mais également, nous sommes confrontés à l'école dans mmh. euh, l'établissement. Donc, c'est contrat de base là, entre les deux. Quand vous êtes stage académique. Là. Mm -hmm. Ça n'a rien à voir avec le stage professionnel. Oui. Vous que vous fait un fait fait il y a beaucoup de diplômes qui sont dans l'établissement pour déposer des demandes de stage. Ils ont qui est stage professionnel. C'est une envie qu'il y a de l'apprentissage. Ce qui est réglementé par contre, c'est réglementé en 2015. En 2015, nous avons une loi, la loi 2015-04. Nous avons réformé le cadre juridique du stage au Sénégal. En 2015, pour la première fois, nous avons fait le stage professionnel du code du travail. Il y a un article, L66 bis. Il a fait un contrat de stage, après nous renvoyé à un décret d'application. Mm -hmm. Le décret 2015-777, au mois de juin 2015, mm -hmm. pour assainir le cadre du stage et réglementer le, euh, le stage au Sénégal. Parce que ce que nous le stage a un abus de vie. Il a un abus Il a yo que les gens ont une maîtrise, ils ont une déa, ou le plus. Uh. Nous avons déposé stage. mais nous avons fait 50 choses, etc. Nous avons fait des choses, nous avons fait nous avons fait des choses, nous des nous avons des nous à nous avons fait des choses, un stage professionnel moi quand on est paris diplôme la personne elle est à la recherche de son premier emploi de fabrique insérer dans le monde professionnel ou déposer le stage il faut une dans le gelé et on a obligation et d'alchakao et parmi ces obligations le paiement obligatoire d'une allocation de stage oui. non seulement nous avons fait allocation de stage mais nous mm -hmm. déterminer un montant minimum, mm -hmm. minimum minimum c'est à dire que si tu as un pour faire mm. fait allocation de stage, titulaire yes, de la bob si tu on salaire de base, titulaire titulaire mm. de la poste mm. euh, par exemple si tu es banque, mm. déposer pour des opérations de caisse si so, mm. a as un étagiaire, tu es caissier ou caissière mm. Euh, le décret de 2015, d'année euh, d'établissement le chef d'établissement a un salaire minimum au salaire de base du caissier, qui ouais. a un CDI par exemple. Mm -hmm. Donc, la rénovation de taille, c'est pour lutter contre l'abus. Comme par euh, exemple, le fait caissier, a fait du moins de 100 000. <muchos> salaire de base. Parce que permanent. Si vous avez 100 000, salaire de base avec de salaire. Mais stagiaire, si vous avez un salaire de base salaire de base 80 000, vous avez un Parce que salaire aussi, mm -hmm. salaire. Mm -hmm. okay, okay. salaire de base, mm -hmm. okay. mm -hmm. accessoires de salaire. Mm -hmm. Mais salaire de base, vous avez de C'est la okay. catégorie B. vous avez de mm -hmm. <coughs> l'innovation de taille... Il innovation pour le décret 2015 qui a aussi le contrat de stage obligatoirement inspection du travail du ressort de corps visé. Le décret est la. à défaut de cette formalité, la relation est réputée être en CDI. Obligatoirement, il faut donner des stages, etc. Non. Du moment où le contrat est en cas exemplaire, au niveau de l'inspection du travail, il vérifier que le contrat est réputé être en CDI. Il faut avoir un contrat à durée indéterminée. Le diplôme est un stagiaire. Il y a. obligatoirement mention d'un à l'inspecteur de vérifier le salaire il oui, y oui. a catégorie oui. Est-ce qu'il y a un diplôme, est-ce qu'il a étatrice, oui. stagiaire stagiaire, etc. Il une allocation de congé, oui. Donc, si vous déjà qu'on ouais. qui est permanent CDD ou CDD. Sauf qu'il y 12 mois, il a droit congé. Mm. Comme CDD il y a à innovation on a une décret de la okay. Mais que c'est. à la recherche de ton premier emploi. De déposer un stage. Maintenant, il y a des obligations que nous devons peser par rapport à la législation du travail. Mm. Il y a des contrats, il y a des inspections, beaucoup d'inspections, il, il y a une allocation, il doit y avoir le salaire mensuel, catégoriel du poste auquel le stagiaire a été recruté. Mm. Au niveau de la caisse de sécurité sociale aussi, il y a une cotisé pour la branche accident de travail, maladie professionnelle. Mm. Parce que si on a fait stage, a un accident de travail, les options, les les mais du travail c'est une appréciation hmm. Parce que nous devons défendre le contraire. Nous devons défendre le contraire. Le Code du travail est très protecteur. très protecteur. Il faut favoriser toujours le maillon faible qui est, qui est, qui est l'employé. Donc, l'analyse C'est tenue compte de la position En tant que directeur de Diapla, par exemple, nous avons les mandataires syndicales travaillent, ils ont dit qu'ils doivent travailler, ils doivent être trop au niveau de. par rapport. Ils doivent être au niveau des employeurs. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le Code du travail a une évolution. Et pour votre information aussi, nous avons réformé le Code du travail et nous avons avancé. Nous avons réformé en profondeur. Donc, l'étude depuis des années maintenant. Donc, le Code du travail est réformé en 1997. 97 97 la loi mm. 97 07 portant code la du travail mom luñ ko modifier won et biñ modifier code B pourtant dañ ko rendre flexible moy dañ ko trop sax sur beaucoup de points dañu dañu favoriser les employeurs dans le souci par exemple ki ngi don doore yenn politique d'ajustement structurel donc il fallait que ñu ñu ñu les investisseurs ñu jema xol nan liñ len di pousser yombalal len affaire yi ask ñu ñëw investir massivement donc biñ réajuster le code, code en biñ ko en 1997 il y a une obligation de faire des choses. Donc, l'aspect mm -hmm. flexibilité, voilà, ce que nous avons fait. Il y a une flexibilité, surtout par rapport aux missions de l'inspection du travail. Les mm personnes font -hmm. toutes les recherches. L'inspecteur du travail de 1961 et l'inspecteur du travail de 1997, il y a une très grande différence du point de vue des moyens juridiques, du point de vue des gens qui ont été briouvés. Parce que nous, au le code de 61, c'était trop contraignant pour mm pousser -hmm. les investisseurs à ce que nous avons. Mm -hmm. Dans le CDD. Si on a fait deux ans automatiquement le CDI, si on des difficultés économiques, tant que inspecteur du travail autorise le rôle, monotéte. C'est une difficulté économique. Il dans les difficultés économiques. Mais aussi, il faut que l'inspecteur, le le de l'inspecteur, de l'inspecteur, de l'inspecteur, de l'inspecteur, de l'inspecteur, de l'inspecteur, de l'inspecteur, de l'inspecteur, le bureau est seulement en climatisé pour ce que nous ne pas ouais. le d'inspection mm -hmm. oui, de travail. Si on un pour après aval pour une matière. Nous sommes une administration debout, tout le temps nous sommes sur le terrain. Mm -hmm. Donc, nous l'administration générale et les inspecteurs de manière générale Maintenant, hum -hum. on une équipe Sinon, on va oui. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. 16 mm -hmm. mm -hmm. On va 9h. On va 16 On trois fois semaine. Mardi, mercredi, jeudi. Toutes les de des jours de contrôle. Parce que notre mission principale, c'est le contrôle. on l'inspection du travail, nous avons une convention spécifique de l'OIT, l'Organisation Internationale du Travail. On a une convention pour l'inspection du travail. Inspection du travail, si une question, 81 mm -hmm. dans la convention, il y a beaucoup d'inspection du travail. Mais dans question, la convention 181 de l'OIT, c'est l'inspection du travail. mission principale, c'est les contrôles en établissement. Toute autre mission, c'est ce une mission subsidiaire. Mm -hmm. Et nous avons les inspecteurs du travail de telle sorte que mission principale, nous exerçons convenablement. Autrement dit, nous au niveau de l'inspection, nous enregistrer dans journée cinq requêtes. Mm -hmm. Nous portons plainte de saines si qu'on avez convoqué, vous obligé de faire un agenda ou de un jour de contrôle. Mm -hmm. Parce que c'est la mission principale. Donc, pour vous dire que nous tout le temps on est sur le terrain. Mm -hmm. Parce que plus nous sommes sur le terrain, plus nous prévenons les conflits. Mm -hmm. Parce que toujours, si sur le terrain, mm -hmm. toujours nous envoyer correspondance correspondances au chef d'entreprise. Après, vous avez dit que vous avez Mm -hmm. Il mm -hmm. mm -hmm. y yeah, a des conflits dans de du travail, que ce soit ou sur la terre, nous inspections du travail. Mais amna lu fi mais amna lu dess Il un juridique mais je suis Bien sûr. Mm. Y a mm. Non seulement y a andre, mais des qui des syndicats, mais aussi des démarches pour mm. que les démarches. Et c'est dans l'ordre normal des choses, on ne sont pas parfaits. Mm. Mais quand même, y a andre, y a andre, mais également, des mm. ni des qui mm. Mais des bon, qui je crois que les respecter le contrat de travail, travail, travail. Bon, je vais respecter peut-être une réponse globale. Mmh. Parce que respect, respecter le droit du travail ou la réglementation du travail, par point ou par aspect, mmh. vous pouvez respecter si vous avez Dakar, par exemple, vous avez vu tout ce qui est déclaration d'établissement. Par mm -hmm. exemple, Dakar, vous avez vu, mais il y a une considération qui est faite. Comme marché, pour gagner un marché, vous avez une attestation de régularité de l'inspection du travail. Pour avoir une attestation de régularité, il faut déclarer, il faut défléchir. Donc, vous avez bi, le tour, vous évoluer vu au niveau de Dakar. Si vous avez vu une région, par exemple, vous avez la fatigue. Par exemple, nous avons quatre, les pâtes, les les pâtes, Mais dans la globalité, les pâtes, une pâtes, région. respecte. les par rapport à une autre région. Mm -hmm. Et... <ritove maternelle> pour, vous, pour, vous, pour vous donner un exemple, nous avons <ritove> a ce rapport annuel des statistiques qui nous a publié <ritove> semaine passée. De ouais. Donc, si <ritove> <ritove> <ritove> vous l'avez dit, la vous voyez tantôt une région, une de travail, par exemple. le volume n'a pas d'importance à Dakar, c'est normal. Les grandes entreprises sont à Dakar, sont à <ritove> <ritove> Donc, le volume Entreprises accidentogènes Tu mm. as pris des points où tu as vu euh, que le fatigme est plus élevé que Dakar Donc c'est vraiment aléatoire Maintenant je vais faire le rapport Je vais ouais. exploiter parce que c'est très détaillé mm. Sur notre direction des statistiques Nous avons publié cela il y a une semaine Tout ce que j'ai dit c'est que tu peux comparer Toutes ces régions Mais vous avez parlé de Dédéjec avec des chefs entre plusieurs hommes Vous avez parlé de guerre Vous avez parlé de il y a une Il faut que Parce que, aussi, euh, du, administration du travail. Mm -hmm. des fonctionnaires. Fonctionnaire, fonctionnaire, de fonctionnaires. Nous ne fonctionnaires. A fait, -il. Justi데, il a nous avons accompagné, nous avons relégué, nous la pris quatre dossiers, nous avons fait des dossiers nous fait des dossiers, nous avons fait des nous fait des démarches. Donc, c'est historique. C'est historique. C'est historique. C'est historique. C'est historique. C'est historique. C'est mais également, garder sa crédibilité, mais crédibilité de l'institution, mmh. des tentatives de corruption. l'eau des tentatives de corruption, des de mmh. Mais si le Surtout, nous l'administration, le mmh. animaux, mmh. des donc, les législatifs lool la amana prêter serment hmm ba commencer à administration serment c'est au niveau de la cour d'appel en plus C'est mmh. tribunal ordinaire au niveau de la cour d'appel pour que ça sert à en situation toujours mettre en avant serment so waré ils sont obligés de faire de, de, de manière consciencieuse et de la manière la plus intègre. Mm. Parce que nous, souvent, ils sont mm. en pas de se faire. Ils sont en train de se un inspecteur du travail. Ils tout effort pour régler la situation des salariés. Mm -hmm. Surtout que nous avons une mission d'accompagnement depuis que nous avons commencé la mission. Nous avons une mission de les accompagner avant de nous mettre en avant. Si nous avons mission, les moyens juridiques Avant de déclencher nous accompagner. Petit à petit, nous devons faire la lettre d'observation. faut nous faire la lettre de relance, nous le la en demeure. Nous devons Nous à l'étape supérieure Nous des Nous sont faire Nous de euh, je pense euh, que les gens qui ont travaillé sur le type de contrat CDD, CDI, type de contrat CDD. CDD, CDI, SAG, oui, qu'est-ce que de la sécurité sociale ouais. bon. La Bon, qu'est-ce de la sécurité sociale euh, Nous avons collaboré avec nous. Mm. Nous avons été avec nous. C'est le même ministère, mm. le ministère du Travail, qui assure la hiérarchie. Mm. Mais nous avons, nous avons autonomie de gestion. C'est des établissements publics ont autonomie l'autonomie de gestion. Maintenant, nous avons collaboré. de collaborer. Nous beaucoup même même objet. Ouais. ils aussi, aussi dans le travail de l'hôpital. Mmh. Maintenant, sur un volet spécifique, c'est vérifier la sécurité du, du, du, du travailleur. Le travail de, le de, le de Sécurité mmh. en ce qui concerne l'environnement de travail. Fini de l'hôpital, mmh. mmh. il faut répondre normes de sécurité pour la euh, survenance de de travail. Mmh. Parce que l'accident de travail, si jamais, nous sont dans le bi. Nous pouvons constater qu'ils ont fait une enquête, mais tout ce qui est paiement des rentes Etc. Ils une caisse de sécurité sociale. Ils ont une caisse de copper. Ils ont en caisse de copper. obligation. si vous il y a une obligation qui découler du contrat. Et parmi ces obligations, vous travailler au niveau de la caisse de sécurité sociale. Vous allez cotiser chaque mois. Parce qu'il n'y a pas chaque mois pour l'e-presse C'est aussi là, c est c est c est pour, une obligation Mais c'est pour les Salaire. Pour la caisse de sécurité sociale, c'est l'employeur qui est cotisé C'est à la charge exclusive de l'employeur mmh. Parce que la caisse de sécurité sociale, il y a des branches d'ailleurs mmh. Accident de travail, maladie professionnelle et prestation familiale mmh. Donc c'est-à-dire l'employeur qui est cotisé au niveau de la caisse Si l'e-presse est cotisé dans le salaire d'employé mais également employeur aussi des cotisés pour, pour les presses. Mm -hmm. donc il y a une mission préventive là, surtout pour la caisse de sécurité sociale mm -hmm. Parce que y accident de travail ou une maladie professionnelle La maladie professionnelle est une maladie qui est en activité Si tu as l'attrapé Peut-être qu'il y a malades professionnelles. Malades professionnelles, malades un retrait de sac Ou quelques années après, symptômes d'origine Soit exposition pendant longtemps à des produit chimique Ou en tout cas, il y mm -hmm. a une maladie qui a été Certains produits ce qui est à cause la sécurité sociale hein? mm -hmm. Donc c'est la sécurité de l'environnement du travail Et du lieu de travail mm -hmm. Mais également c'est la sécurité du revenu le mmh. salarié pour la caisse de sécurité sociale du moins tard, vous y faites liguer quatre B, accès à un droit des prestations familiales, prestations familiales, vous les gournerez liguer, ça n'ya pas besoin d'homme, il y de sécurité sociale il fait, donc il fait, pendant un certain âge, ans par exemple, souvent sur un B qui est négatif, il y a eu des faits, il y a eu des papiers, il n'y a pas de faits, il n'y a pas au niveau de la caisse de sécurité sociale modé jigène nga ngay liggéy nek nek congé de maternité nga nek en état caisse da fay fay indemnité journalière de congé de maternité ba ngay reprendre ce liggéy donc ñom aussi dañuy gérer la sécurité du revenu parce que c'est des choses yi nga xamni trop outa da fay am maternité tant que doun de travail nu à l'abri de la survenance d'un accident de travail donc c'est la sécurité du revenu permettre à l'employé de sooralé toujours cotiser parce que c'est une caisse épargne Nous cotiser pour les actifs sont mieux cotisés, si vous branche et presse. Les actifs sont mieux cotisés pour les retraités. Mmh. Donc, nous avons nous mêmes retraités. Les faibles lignes, c'est parce que nous pas en activité mieux cotisée. C'est paritaire c'est des fourchettes et c'est des pourcentages ça dépend du salaire ça dépend cadre nga wala simple ou wala donc il y a des fourchettes salaire catégorie mais pourcentage employeur pourcentage employé OK Sénégal caisse caisse ce que caisse sécurité sociale finances est-ce qu'il n'y a pas financement fauf. Non, il n'y a pas financement. Mm -hmm. Ce n'est pas une institution de financement. Mm -hmm. Vous, comme je accident disais, l'accident a ben risque de faire survenir. Mm -hmm. Vous, sa vocation C'est la réparation, c'est le paiement par rapport aux prestations familiales. Mmh. Maintenant il y a un volet social pour nous, c'est la sécurité sociale. Ce n'est pas des financements, c'est-à-dire la prise en charge gratuite. Il y a des instituts qui ont fait des que je veux un droit, un de, de, de, de caisse ou voilà, c'est pas ça caisse caisse de péréquation. là rek ça actifs dire cotiser pour en charge ñi le le risque ou en activité donc caisse mmh. non la caisse de péréquation. les actifs cotisent pour les non actifs madame la fm merci mustapha donc au temps, il s'arrête quand même mm -hmm. que, voilà. qu'on va uh -huh. aborder quelques point, mm -hmm. Mais quand même, c'était intéressant mm -hmm. de le remercier encore une fois pour l'invitation. Et les auditeurs aussi, j'espère que les gens mm -hmm. qui nous parlent auprès de nous pourront vous permettre de comprendre. Également aussi peut-être un plaidoyer peut qu'on a à l'endroit des auditeurs. Moi, parler, nous, des du travail. nous sommes un service public et nos portes sont ouvertes à toute personne kepp ko xamné rek am relation de travail Nous len une mm -hmm. inspection du travail Nous ngeen di au niveau des boîtes employeurs aussi affaire vis-à-vis de vos employés nous les ngeen attachés aux services de l'inspection du travail avons une mission d'accompagnement Nous permettre d'éviter éviter lu nu bari grèves ou wala situations donc inspection du travail nos portes sont ouvertes à l'ensemble parties prenantes donc à Dina merci encore une fois j'ai fait marron boussacom et je à baba kassar maintenant vous nous ici fm c'est une mission madame je en formation et euh, diplôme. le de l'Université de Saint-Louis.